Bonjour, bonjour à tous, Alexander Levy, Talent Consulting, je suis accompagné par euh, Jihad. Bonjour à tous. Jihad Tafkout donc Talent Consulting également. On va euh, présenter aujourd'hui euh... Comment, euh, comment étendre euh, l'automatisation à toutes les directions métiers Donc euh, l'idée c'est de présenter euh, dans un premier temps, euh, on reviendra sur le programme, mais de présenter euh, euh, l'automatisation, la RPA, qu'est-ce que c'est, puisqu'on est sur euh, ce premier événement de la semaine de l'automatisation organisée par Talent Consulting. Donc qu'est-ce que c'est la RPA Et ensuite, on parlera plus spécifiquement de comment embarquer euh, tous les métiers et des différentes méthodes euh, qui existent, ou en tout cas qu'on pratique chez Talent Consulting. Vos interlocuteurs aujourd'hui euh, donc, euh, Alexander Lévy, Talent Consulting. Je travaille pour la practice avec Jihad, euh, IA et Smart Automation. Et on s'occupe pour Talent Consulting et en partenariat avec les autres entités du groupe, on s'occupe euh, de tous les projets autour de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. C'est ça. Et donc moi, je suis à Tafroud. Donc comme Alexander, je suis euh, manager dans la pratique IA et smart automation de Talent Consulting. Et donc euh, j'accompagne euh, nos différents clients sur différents, différents secteurs euh, sur leurs problématiques autour de de l'IA et de la RPA. Voilà. Et pour ceux qui que ça intéresse, on vous invite à nous rejoindre puisqu'on est en phase de recrutement. On est tout le temps en phase de recrutement, en fait. Donc euh, <rire> venez postuler. Euh, talent, rapidement, en, en, en un coup d'œil, on est euh, une entreprise qui accompagne la transformation digitale euh, de, de, des grands groupes en France et, et à l'étranger. On est organisé par secteur et par expertise. Euh, sur les secteurs, on va retrouver euh, l'énergie, le service public, les télécoms, la finance, l'assurance, le transport, l'industrie et le retail. Euh, on n'est pas encore présent sur les secteurs de la santé, mais ça ne saurait tarder. Euh, sur les différentes entités Du coup, comme je vous disais, moi je fais partie de Talent Consulting qui est la partie euh, conseil euh, de talent, mais nous avons aussi Talent Opération Talent solution Talent Labs euh, qui effectue différents niveaux de prestations et différents types de prestations pour, euh, pour nos clients. En termes d'implantation on est euh, en France, à Paris et dans, dans les régions, à Aix-en-Provence, à Amiens, à Bordeaux, à Lille, à Lyon. Moi, personnellement, je travaille beaucoup avec les équipes de Lille, de Lille que je salue s'ils si, si, si nous regardent. Et euh, à l'international, on va retrouver euh, des, des, des postes euh, en Tunisie, au Canada, en Australie récemment, euh, à Sao, euh, au Luxembourg, à New York, à Singapour. Voilà. Le, le groupe Talent euh, s'étend et d'ailleurs euh, récemment avec le rachat du groupe papa qui est spécialisé sur les projets SAP. Et s'ils nous regardent, on les salue aussi. Euh, on, a, on a des technos sur lesquelles on, on investit. On a d'ailleurs monté une, un, un groupe de recherche et développement euh, sur ces sujets. Et donc euh, on peut distinguer l'IoT, le big data, l'IA, euh, la blockchain. Voilà pour la présentation euh, du groupe, globalement sur, euh, sur l'automatisation euh, chez Talens, c'est une pratique qui s'appelle Smart Automation, elle s'appelle Smart Automation parce qu'on euh, y intègre d'un côté la RPA, sur lequel on va revenir en détail un peu plus tard, mais aussi euh, l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est d'accompagner sur toute la chaîne de valeur euh, du conseil nos clients, donc ce soit sur la partie conseil, expertise avec des experts techniques, des architectes, et euh, l'exploitation et l'accompagnement sur la maintenance en conditions opérationnelles et, euh, et l'animation des centres d'excellence que les clients peuvent monter à, peuvent monter chez eux. On a euh, une grande variété de clients sur ces sujets. C'est... C'est mature et qui, et, qui, et qui grandit très fortement chez nos clients et chez vous. Et on est partenaire avec UiPath, un grand projet, on est Gold Partner. On est aussi partenaire avec Microsoft, mais on a aussi des projets chez, chez Blue Prism, Automation Anywhere et d'autres acteurs de l'automatisation. Euh, un rapide euh, une rapide vue d'ensemble sur ce programme euh, de la semaine euh, qui vous attend. Donc, euh, aujourd'hui, vous êtes avec nous pour, pour un lancement réussi de la RPA au sein de votre, de, de votre organisation et plus largement, comment embarquer euh, les métiers dans, dans les projets d'automatisation, surtout quand, quand, quand on s'engage dans un passage à l'échelle. Euh, ensuite, demain, vous, euh, vous verrez euh, l'automatisation des communications euh, entrantes. Et enfin, mercredi 9 juin, vous verrez les API connectives avec notre partenaire Philippe Leric. Et enfin, vous verrez le code complémentaire de la Smart Automatisation le jeudi 10 juin. Donc ça, c'est pour un rapide, une rapide vue d'ensemble du programme. On va rapidement rentrer dans le cœur du sujet. Et donc aujourd'hui, comme je vous disais, le programme, ça va être une première introduction sur qu'est-ce que c'est la RPA, la définition, les enjeux, les avantages, les gains pour qu'on ait tous une même base pour démarrer ensuite. Et après, on verra comment, euh, comment embarquer les, les métiers avec euh, trois étapes principales qui sont euh, la démystification, la sensibilisation et l'engagement. Euh, et enfin, on verra les, les stratégies de sourcing, donc comment on peut s'approvisionner en, fait, en idée d'automatisation euh, dans le cadre d'un programme RPA à l'échelle de l'entreprise. Je vais laisser la parole à, à Jihad, qui va qui va nous présenter la technologie RPA. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça fait Merci, Alexandre. Alors, on va commencer tout d'abord par voir qu'est-ce que c'est la RPA. Donc, la RPA, c'est l'abréviation de Robotic Process Automation. Donc, c'est une technologie qui va enregistrer les actions et tâches d'un utilisateur pour les reproduire automatiquement. Donc, ça a des avantages et des gains que nous allons voir ensemble sur cette slide-là. Euh, donc, parmi les avantages, c'est qu'elle permet de reproduire les actions utilisateurs et pour pouvoir faire ça, donc la RPA se base sur des instructions qui sont préalablement paramétrées. Donc, elle se base sur des règles bien définies. Et puis, le troisième avantage de la RPA et ce qui la différencie euh, par rapport à d'autres automatisations, c'est qu'elle est non invasive sur le SI. Donc, sa mise en place ne nécessite pas de revoir ou de modifier euh, l'urbanisme SI existant de, de l'entreprise. Donc, de l'autre côté, euh, la RPA apporte plusieurs gains aux organisations. Donc, elle permet de gagner en rentabilité euh, en prenant en charge un grand volume de tâches répétitives et chronophages à faible valeur ajoutée. Elle permet également de s'adapter au pic ou à l'inverse, au creux euh, de, de charge. Elle permet de gagner en qualité, donc en supprimant toutes les erreurs euh, humaines qui peuvent être liées alors à la saisie ou au copier-coller, par exemple. Parce que c'est vrai, après une journée à faire la même chose, avec la fatigue, euh, il peut y avoir des, des erreurs. Et donc, la RPA, ça permet de... De, de résoudre cette problématique-là, et bien sûr, elle apporte un confort utilisateur et un confort au collaborateur en le déchargeant de toutes les tâches qui ne sont pas forcément intéressantes, euh, lui permettant de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, donc ce qui valorise son rôle et augmente son sentiment de maîtrise et, et d'efficacité. Donc, il faut imaginer euh, la, la RPA comme un collaborateur euh, digital. En fait, donc C'est un nouveau collaborateur qu'on fait euh, qu fait rentrer dans une équipe euh, métier. Donc, C'est important que ce soit les, les métiers qui portent euh, les besoins, ou en tout cas qui, euh, qui supportent euh, ces projets, parce qu'en fait, ils vont se rajouter un collaborateur qui va exécuter les mêmes tâches qu'eux, sauf qu'il va prendre en charge un peu toutes les tâches euh, non intéressantes, euh, avec des volumes importants et euh, alors, soit ça va être un nouveau collaborateur soit on, on pousse aussi pour que ce soit euh, des nouvelles manières de, de, de faire leur travail donc des choses que jusqu'à maintenant les métiers ne pouvaient pas faire ou euh, n'avaient pas le temps euh, de faire et euh, du coup ben, en engageant en quelque sorte un robot dans leur équipe euh, ils vont pouvoir euh, se dis disposer de nouveaux outils des outils de contrôle avec des périmètres plus importants euh, ou alors tout simplement optimiser des processus existants Exactement. Soit ça permet de faire plus et, et faire plus rapidement euh, les, les tâches que les collaborateurs font déjà, ou euh, de, de découvrir de nouveaux euh, périmètres et de nouveaux champs d'application. Euh, donc, comme je disais au début, alors, toutes les activités et, et tâches ne peuvent pas être automatisables, ne sont pas éligibles à la RPA. Euh, donc, il faut que ce soit des tâches répétitives et basées sur des règles. Et donc, ici, sur cette slide, euh, vous retrouvez des exemples d'activités qui peuvent être prises en charge par la RPA, donc cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est vraiment pour vous donner euh, une idée de ce qu'un robot est capable de faire. Donc, par exemple, un robot est capable de se connecter à une application, donc en l'ouvrant, en renseignant les identifiants de connexion, il peut passer d'une application à une autre, il peut déplacer également des fichiers ou des dossiers, alimenter une base de données, euh, il est également capable d'effectuer des recherches sur le web, extraire des informations, donc depuis des liens web, des PDF, des, des formulaires ou encore des emails Et puis, parlant d'e-mail, un robot il est également capable d'envoyer des emails d'en recevoir, de les lire, les ouvrir et récupérer euh, des pièces jointes. Un autre type d'activité qui peut être pris en charge par la RPA, euh, c'est la comparaison de données, donc entre deux applications ou entre un document et une autre application, et aussi la vérification et le contrôle de ces données. Donc là, vous avez quelques exemples de, de tâches euh, qui peuvent être prises euh, en charge par la RPA. Donc C'est vraiment pour vous donner une idée de, de ce qui est euh, possible de faire. Et après, bien sûr, ces tâches s'inscrivent en général dans le cadre d'un processus euh, qui est plus complet et qui représente une activité métier euh, précise. Ensuite, ces, euh, ces activités, elles sont souvent réalisées par défaut dans les différentes solutions mmh. qui existent chez les éditeurs mais on peut les coupler avec d'autres solutions afin d'augmenter les capacités euh, du robot et c'est là où on parle de complémentarité entre l'IA et la RPA exactement et, et souvent en fait quand on parle de RPA on, on évoque l'intelligence artificielle ou l'inverse et, et parfois même en fait ces deux technologies elles sont confondues et donc ça arrive de considérer euh, pour des personnes d'associer la RPA à l'IA et euh, mais ce qu'il faut ça va parce que ce sont deux technologies euh, distinctes mais qui peuvent être complémentaires. Euh, donc, Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la RPA permet euh, d'enregistrer des tâches et d'effectuer des tâches répétitives, et donc de les reproduire automatiquement. L'intelligence artificielle, euh, bah, elle, elle est définie comme un ensemble de technologies qui permettent à des machines de résoudre des tâches plus complexes, donc qui sont normalement, habituellement, réservées aux humains et à certains animaux. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette définition en fait, ce sont des technologies qui vont nous permettre de résoudre ou de répondre à des problèmes, euh, comme par exemple identifier l'empreinte vocale euh, d'une personne, permettre à la voiture autonome de reconnaître des piétons ou autres, traduire d'une langue à une autre, ou encore faire des prédictions en analysant un historique de données. Donc si on regarde toutes ces tâches, donc ce sont des tâches qui sont assez complexes et surtout ce sont des tâches qui étaient habituellement faites par les humains. Mais aujourd'hui... Grâce à l'intelligence artificielle, donc les machines sont également capables euh, de résoudre ces problématiques. Euh, et, et donc, le, le point fort, c'est vraiment de combiner ces deux technologies et donc combiner la RPA à des briques d'intelligence artificielle, comme par exemple l'OCR, pour Optical Character Recognition, le Machine Learning, euh, l'analyse de langage naturel, pour optimiser des processus plus complexes et des processus euh, cognitifs. Et donc, à ce moment-là, on parle de, de Smart Automation, donc, ou de automatisation intelligente. Et juste pour vous donner un exemple de processus qui peut être optimisé et transformé, on va dire, par la Smart Automation, on peut imaginer un robot euh, qui fait de la classification euh, d'archives pour faire de l'autosaisie dans des applications. Donc, la partie classification des archives qui est faite par de la reconnaissance de texte ou de la reconnaissance d'image, donc elle est faite grâce à l'intelligence artificielle, mais la partie auto-saisie, qui consiste à saisir les informations dans l'application, pour la faire, on utilise la RPA, et donc là on voit qu'en combinant les deux, euh, on est capable d'automatiser, d'optimiser un processus de bout en bout, et euh, d'optimiser également un processus qui nécessite entre guillemets euh, une intelligence. Alors, euh, du coup, sur, sur, sur ces éléments, on, on, l'élément qu'on voulait apporter euh, en plus, c'était euh, qu'est-ce que ça représente en termes de, de complexité, de charge de développement, est-ce qu'on parle de, de longs projets, de petits projets, etc. Et donc, on vous donne euh, dans, dans la slide suivante quelques clés euh, pour comprendre euh, ce, qu a, ce qui est attendu comme engagement des équipes en termes d'investissement pour se lancer sur des projets RPA, ou en tout cas sur des automatisations de, de processus. On parle ici du coup de, de, de processus individuels, c'est-à-dire combien de temps ça va prendre d'automatiser un processus, on ne parle pas du projet dans sa globalité, de mise à l'échelle de la RPA au niveau de, de l'entreprise. Tout, tout à fait, Alexandre. Donc la complexité en fait, d'un processus, elle, elle varie en fait, d'un processus à un autre et donc, pour calculer, pour estimer cette complexité euh, qui va aussi nous aider à définir la difficulté et la durée de l'implémentation, on va se baser sur un certain nombre de critères, donc du coup des critères communs à, à tous les processus et donc qu'on qu évolue pour, pour tous les processus. Donc, le premier critère, c'est le type d'application utilisée dans le cadre du processus. Est-ce qu'on va utiliser plutôt des applications web, des applications... Euh, à distance donc voilà, ça ça permet d'estimer de, de, de, la complexité on a également le nombre d'écrans utilisés dans le processus plus il y a d'écrans, plus le processus est euh, complexe donc en général, le nombre d'écrans nous donne une idée approximative euh, du nombre d'étapes euh, du, du processus on a également les scénarios possibles et les variations donc c'est ce qui correspond euh, aux exceptions euh, on sait que tout processus contient des exceptions et donc il est important euh, d'estimer ces exceptions avant de se lancer dans les développements euh, RPA. On a également un autre critère qui concerne les types des données. Est-ce qu'elles sont des données structurées ou non donc, euh, Juste pour information, les données structurées, donc, ce sont les informations, par exemple les mots, les chiffres, euh, qui sont contrôlés et rangés dans des référentiels et donc présentés dans des cases, donc, dans des champs de, de bases de données euh, qui permettent leur interprétation et leur traitement par des machines et les données non structurées, bah, elles représentent euh, le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas organisé dans des bases de données, euh, comme par exemple les images, les vidéos, euh, le son également. Et il faut également vérifier si le processus contient du texte libre ou utilise des images. Donc à ce moment-là, il faut faire appel euh, à des briques d'intelligence artificielle donc pour compléter la RPA et pour pouvoir traiter euh, cette partie-là du processus. Et donc c'est plus complexe, bien sûr et donc, voilà, donc, ça, c'est quelques critères qui permettent d'estimer euh, la complexité d'un processus. Et donc, en se basant sur ces critères, euh, votre processus, donc, il peut être de complexité euh, faible, donc, qui nécessite un, un, dé un développement entre une à deux semaines. Donc, euh, c'est dans le cas des extractions, euh, par exemple, euh, en, utilisant, euh, en utilisant des applications simples comme les applications bureaux ou encore les pages web. On a également des processus de complexité moyenne où là on est sur un temps euh, de mise en place entre 2 à 4 semaines. Donc c'est dans le cas de transfert de données entre applications et ça concerne les ERP ou les applications euh, clients. Et finalement de complexité élevée. Donc là on est plus sur euh, un, un, un développement entre 4 à 6 semaines et donc, c'est dans le cas de bases de données ou de tableaux et pour des environnements qui sont plus complexes, comme par exemple des applications lourdes ou euh, l'utilisation d'accès bureau à distance pour se connecter euh, à l'application. On vous a mis ensuite un, un exemple euh, qui, est, qui est sur le site de UiPass pour que vous voyez un peu le, le robot opéré. C'est vrai qu'on parle de... Des robots depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est des robots logiciels, du coup, qui, euh, qui vont vraiment interagir avec les, les, les, les applications. Et euh, pour ceux qui vont être installés sur le poste de l'utilisateur directement et qui vont ouvrir ces applications et cliquer sur les boutons, et eh ben, euh, on peut les voir, euh, on peut les voir interagir directement avec les applications. Donc, ici, c'est un exemple de traitement de facture euh, avec SAP pour ceux qui reconnaîtront euh, l'interface. Euh, reconnaissable entre toutes et donc on le voit ici voilà il va récupérer les informations taper sur les champs aller dans les bons menus cliquer euh, déployer euh, les bons sous menus enregistrer les informations sous un certain nommage et tout ça c'est des c'est les règles dont on parlait euh, précédemment en fait c'est des règles qui sont qui doivent être définies à l'avance ouais et qui vont permettre au robot euh, d'enchaîner euh, ses tâches. On va aussi euh, faire en sorte, dans le cadrage des, des sujets, de prévoir euh, les cas d'erreur, euh, en fait, où le robot va rencontrer un problème ou euh, un événement inattendu, et il va falloir lui dire euh, ce qu'il doit faire si jamais le processus s'arrête, comme envoyer un rapport, euh, prendre une capture d'écran au moment où il s'arrête, etc. Donc, voilà donc, pour Tout le, à fait. Et donc, écoute. juste là, pour, pour l'exemple, on voit que le robot, quand même, il va assez vite, donc il peut être plus rapide que, que l'utilisateur, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il ne peut pas aller plus vite que les applications. Donc il, il va reproduire les tâches euh, plus rapidement, mais bien sûr, euh, s'il y a des temps de latence pour passer d'un écran à un autre, le robot, il est obligé euh, de, de l'attendre. Voilà. Le robot, il va, il va plus vite dans la mesure où il ne va pas hésiter, euh, mmh. il ne va pas analyser euh, grandement, enfin, en tout cas les, les analyses qu'il va mener ne vont pas lui prendre énormément de temps. Par contre, il sera toujours dépendant de, du chargement et de l'ouverture euh, des applications. Euh, du coup, si, euh, si, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de, de comment on va embarquer les métiers dans, dans ces sujets euh, de RPA. Donc, euh, Nous, en tant que société de conseil, on voit énormément de clients qui commencent euh, à sortir du mode euh, POC, expérimentation autour euh, de la RPA et euh, qui tendent à monter euh, des centres d'excellence, euh, des centres de services. Alors, les, les nommages vont, vont changer, mais globalement, l'idée, c'est euh, de pouvoir mettre à disposition euh, des métiers de l'entreprise une offre d'automatisation qui leur permette de se décharger euh, des tâches, euh, comme on l'avait dit, euh, répétitives et chronophages, ou alors de créer des nouveaux usages chez ces métiers et de leur permettre de se doter euh, de, de, de nouveaux outils. Et donc euh, l'idée de, de, de ce point, c'est pas de, se, de, de parler de la mise en place euh, de la RPA chez nos clients, donc on va pas parler ici euh, d'architecture, de sécurité, euh, de mise en place d'infrastructures, parce que on a dit que la RPA était un, une technologie qui n'était pas invasive sur les SI, mais il y a quand même une base à installer. Est la base de l'éditeur logiciel, donc il faut installer les composants euh, du logiciel au sein du SI, et pour ça c'est un vrai projet informatique euh, au sens classique. Par contre, dans, dans le déploiement euh, des automatisations et des différents robots euh, au sein des différentes directions métiers, là on est sur des projets qui ne sont pas invasifs au niveau euh, du SI, puisqu'ils vont utiliser les outils déjà en place pour les collaborateurs. Et donc là, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment on va embarquer euh, les différents métiers qui ne sont pas forcément sensibilisés aux technologies ou quoi que ce soit, et c'est un peu les mêmes problématiques que va rencontrer la DSI dans l'embarquement des métiers, dans les euh, différentes innovations et solutions qu'elle va lui apporter. Euh, globalement, on, on préconise du coup une montée en puissance qui va être progressive euh, pour les métiers, et on l'a découpé en trois étapes. Euh, la première étape qui va être la démystification, donc dans un premier temps, pouvoir euh, expliquer ce qu'est la RPA et donc euh, qu'il y, qu y ait un peu de de, de, de sens, enfin, c'est un démarrage de d'enlever les, les mythes qui circulent sur la RPA. Donc, on a beaucoup de gens qui vont entendre parler, par exemple, de l'IA et de la RPA, comme l'a dit Jihad précédemment, qui vont confondre les deux. et euh, Ou alors, ils vont vraiment entendre parler de la RPA. Et euh, du coup, il y a beaucoup d'images qui sont véhiculées dans les médias, qu'ils soient spécialisés ou pas, sur le fait qu'ils vont être remplacés par des robots, euh, sur le fait que, euh, que, que ça peut faire des choses absolument exceptionnelles. On a des, des métiers qui sont venus nous voir en nous euh, proposant des idées d'automatisation qui n'étaient pas au niveau technologique <rire> qui était actuellement euh, possible ou disponible, en tout cas euh, dans leur entreprise, parce que on a vu que quand on couplait avec des modules d'IA, on pouvait tendre les capacités, mais disons que sur un niveau basique des éditeurs actuellement sur le marché, <rire> euh, tout n'est pas possible. Et donc, du coup, il y a cette première étape de démystification. Ensuite, on va rentrer dans une étape de sensibilisation, et là, on, on parle d'un niveau où les métiers euh, savent déjà ce que ça peut faire et ce que ça ne peut pas faire mais euh, mais euh, sont euh, sont sont capables de commencer à, à se rendre compte de quelles sont les pistes d'automatisation au sein de leurs propres équipes donc ça veut dire qu'ils ils sont euh, ils sont sensibilisés comme c'est dit euh, dans, dans dans le terme et dans leur métier de tous les jours ils sont capables de se rendre compte des euh, endroits dans lesquels on peut installer de l'automatisation ils se disent bah, sur ce processus en fait je vais faire appel au centre de service RPA et on va installer euh, un robot. Et enfin, la dernière étape, c'est l'engagement euh, des équipes, où là, on a euh, plein de directions métiers qui sont engagées dans des projets euh, d'automatisation. Et il euh, y a des témoignages qui sont, qui sont arrivés, et donc, euh, tout, enfin, une grande majorité des équipes au sein, euh, au sein des clients sont euh, déjà engagées, que ce soit dans le cadrage ou alors euh, dans carrément la maintenance euh, en condition opérationnelle des différents robots qui sont installés chez eux. On va voir du coup dans le détail euh, dans le prochain chapitre qu'est-ce que chaque étape, euh, par quoi ça passe en fait, quelles sont les méthodes qu'on va utiliser euh, pour mettre en place euh, ces différentes étapes, et quels sont les livrables principaux Donc, la démystification, en vérité, ça passe beaucoup par des euh, webinaires, des séminaires d'acculturation, des newsletters et communication. C'est une phase, euh, c'est vraiment une phase de communication. C'est-à-dire qu'on va à la rencontre, on prend notre bâton de pèlerin, on va à la rencontre de chacun des métiers euh, et on leur explique un peu comme la première partie de la présentation que vous avez vue aujourd'hui. On leur explique bah, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait pas, quel est le niveau euh, technologique qui est installé euh, dans, dans l'entreprise venir nous voir avec des besoins tout de suite de reconnaissance de caractère. Et donc à ce moment-là, bah c'est une carte qui va être à disposition des métiers dès le début de l de, du projet d'automatisation, mais ce n'est pas forcément le cas chez tout le monde. Euh, donc on va leur expliquer bah, quel est l'éditeur logiciel, etc., le mode de fonctionnement, qui sont les acteurs de référence à qui ils vont pouvoir faire affaire, etc. Et donc, euh, c'est vraiment la première approche euh, et le premier contact des métiers vis-à-vis euh, -vis de, de l'automatisation. Les livrables qu'on va, qu va pouvoir euh, mettre en place pour cette première étape, euh, cette première étape des, des projets d'automatisation et de passage à l'échelle, ça va être euh, bah, tout simplement une planning de rencontre des, dis, des directions métiers, des supports d'introduction à la RPA, comme on a pu voir au début de cette présentation, des supports de formation générique sur la RPA, qu'est-ce que c'est, qui sont les acteurs du marché, etc. Parce que on peut aussi euh, lancer cette étape avant d'avoir choisi l'éditeur qui va qui va vous accompagner ou alors on peut choisir de faire une, un projet multi-éditeur, on, on en a vu aussi, on pense notamment aux solutions de Microsoft euh, qui propose une solution qui pour l'instant est très centrée sur les outils Microsoft mais qui on pense bientôt va, va s'étendre à d'autres applications et, euh, et l'avantage de cet outil Microsoft c'est qu'en fait il est inclus maintenant depuis récemment dans les licences Office 365 et donc, on va avoir des clients qui vont partir avec du pass avec du Blue Prism, mais qui ne vont pas s'interdire euh, de faire des, des automatisations via les outils de Microsoft, puisque en termes de licence, bah, c'est pas du tout euh, la, la même chose. Par contre, en termes d'usage, pour l'instant aussi, pas du tout la même chose. Euh, les les, les livrages, ça va être bien sûr les comptes rendus et suivi des actions. Et enfin, on initialise un backlog, euh, backlog d'automatisation, Donc, ça veut dire qu'on a une liste euh, d'idées d'automatisation qu'on va commencer à remplir en fonction des différentes euh, directions métiers et on va suivre euh, ce backlog qui va mûrir au fur et à mesure du projet de passage à l'échelle. Euh, la deuxième étape. Éta me, me permettre, Alexandre, dans cette étape de démystification, ce qui est important aussi, c'est un moyen de lever les freins et les peurs que parfois les métiers et les opérationnels peuvent avoir vis-à-vis euh, -vis de nouvelles technologies comme la RPA et l'intelligence artificielle. Donc c'est important au-delà de leur euh, expliquer en fait, ce que la RPA est capable de faire ou de ne pas faire, c'est aussi les sensibiliser aux enjeux et aux bénéfices que ça peut leur apporter. Et donc c'est ce qui permet, euh, enfin, on, on peut dire c'est un début en fait, de, de conduite de changement qu'il faut avoir dans ce type de projet autour de la RPA et de l'intelligence artificielle. Alors on a oublié d'évoquer mais si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser le chat euh, de, du, du point pour, pour poser les questions et à la, fin, euh, à la fin de la présentation on, on repassera sur les, sur les questions pour, pour les réponses si on n'a pas déjà apporté des réponses au cours de, de la présentation. Donc, la première étape, c'est la, la, la, la, la démystification. Voilà, oh là, on a des petits pouces. Yes. Euh, c'est la démystification. Et ensuite, on passe à une étape qu'on appelle l'étape de, de, de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on commence à créer un certain niveau de sensibilité au sein des équipes qui, qui vont être capables, comme on l'a dit, de, de, de, de spotter, de, de, de repérer les euh, pistes d'automatisation. Par quoi ça passe Ça passe toujours par des webinaires et des séminaires de formation. Ça, c'est un effort qui va être continu, qui va, qui va s'arrêter vers la troisième étape, mais qui va, qui va ouais. continuer. Et enfin, ça va passer par des ateliers d'idéation. Et là, on parle d'ateliers dédiés à des équipes, à des directions métiers. Euh, autour, euh, autour de la RPA, on va leur dire... Bah, Aujourd'hui, vous venez, on rencontre l'équipe. Enfin, du coup, ils ont déjà rencontré l'équipe RPA, euh, mais on va travailler ensemble à euh, réfléchir à des idées, euh, à des idées d'automatisation pour vos processus, pour vos problèmes, etc. Ça passe de ce côté-là sur une partie euh, idéation, on va essayer d'innover prouver des nouveaux outils, mais ça peut aussi passer par des audits de processus, et ça, c'est euh, quelque chose qu'on pousse euh, chez Talent, c'est-à-dire s'intégrer avec euh, l'entité qui est responsable de l'excellence opérationnelle, de l'organisation, de l'efficacité des processus. Il y a différents hommages au sein des, des entreprises, mais globalement, il faut essayer de se rapprocher il faut en tout cas essayer de faire en sorte que l'RPA puisse se rapprocher des équipes qui sont en charge de l'efficacité opérationnelle, des qu en fait, équipes qui sont en charge de, de s'assurer que euh, les, les processus sont efficaces au sein de l'entreprise, parce que l'RPA peut être un outil puissant pour eux, et que quand on couple les deux, eh ben, euh, c'est là où on a les meilleurs retours sur investissement, puisqu'en fait euh, l'idée n'est pas d'aller automatiser des processus qui ne fonctionnent pas, mais d'aller euh, apporter vraiment cette brique d'automatisation qui est nécessaire dans des processus qui ont été optimisés euh, par ailleurs. Et enfin, le dernier euh, médium par lequel va passer euh, cette sensibilisation, ça va être des formulaires d'enregistrement. Donc, on va mettre à disposition des métiers, une fois qu'ils savent ce que c'est la RPA, on va leur mettre à disposition des formulaires d'enregistrement libres, et donc, ils vont pouvoir euh, bah, venir s'inscrire librement sur, sur une plateforme, sur un Forms euh, Office, ou alors envoyer un mail, tout simplement, en disant, voilà... Euh, euh, Jean-Patrick de la Conta, euh, j'ai euh, une idée d'automatisation. Euh, J'enregistre des factures tous les jours, ça me prend une heure. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi euh, Les livrables du coup qu'on va qu'on va qu'on va pouvoir retrouver, c'est toujours les plannings des rencontres euh, métiers. Mais enfin, on va on va commencer à avoir des matrices de notation de processus. où On va noter en fait l'éligibilité et la complexité des processus et c'est là où les métiers vont commencer à être sensibilisés parce qu'ils vont apporter leurs idées. Et puis on va leur dire, ouais, mais ton processus, en fait, soit il n'est pas éligible, ça veut dire qu'au niveau technologique qui est installé dans l'entreprise, on n'est pas capable de faire cette automatisation ou alors il est euh, éligible, mais alors il est extrêmement complexe. Ou alors c'est très bien, il est éligible, puis il est euh, très simple en termes de complexité. On va commencer à construire des business cases On va avoir des cas qui vont être très complexes, qui vont être éligibles, très complexes, mais qui vont avoir une justification euh, métier. Et le business case, ça va pas forcément être, et ça aussi c'est quelque chose qu'on va pousser chez Talent, ça va pas forcément être euh, du temps brut que les équipes vont gagner, mais ça peut être euh, des éléments moins euh, quantitatifs, comme euh, des time to market, du confort utilisateur, du confort, euh, du confort, euh, du confort, euh, du confort client, ça peut être euh, des, des, des, pas beaucoup de temps gagné, mais à des moments bien précis, ça peut être de la qualité des données, euh, de l'amélioration du contrôle, etc. Enfin, on va avoir du compte rendu et suivi des actions, et un backlog qu'on va essayer de centraliser au maximum pour avoir une gouvernance euh, centrale au niveau euh, de toute l'entreprise et de tous les projets d'automatisation. Une fois que toutes les directions métiers euh, sont euh, sensibilisées euh, au sujet RPA, et donc du coup euh, sont capables... Enfin, D'un côté, ils sont sensibilisés au projet, euh, au projet RPA, qu'est-ce que c'est, mais ils sont surtout sensibilisés au contexte RPA de leur entreprise et ils sont capables d'identifier euh, très facilement les interlocuteurs euh, qui portent les projets RPA au sein de l'entreprise. Parce que parfois, on va avoir aussi des collaborateurs qui savent très bien ce que c'est, ce que ça fait, mais qui en fait ne sont soit pas au courant qu'il y ait une offre qui existe, soit euh, ne sont pas au courant de comment contacter cette offre, de comment faire appel à cette offre, etc. Donc il y a aussi tout. Une, tout un accompagnement euh, au changement en expliquant les, les modes opératoires euh, du centre de service euh, ou alors de l'offre RPA au sein de l'entreprise. Une fois que tout ça est très clair, ça veut dire qu'est-ce que ça fait la RPA et comment ça fonctionne au sein de mon entreprise, <coughs> et ben, euh, on va avoir de plus en plus de clients, euh, de clients internes, hein, je veux dire, qui vont pouvoir euh, pr proposer leurs idées d'automatisation et enfin s'embarquer dans des, dans des projets. Et une fois que les premiers projets vont être... Euh, déployés, eh ben, ces métiers-là, ils auront que plus de facilité à enchaîner sur d'autres projets et d'autres idées d'automatisation. Ils vont euh, s'investir dans des recs, donc euh, ils vont faire des retours d'expérience sur les premiers pilotes qu'on a, qu a réalisés. C'est pour ça que le choix des premiers pilotes est aussi important, parce que ça va être nos premiers outils de communication, en fait, ces premiers pilotes. Et, euh, et enfin, après ces premiers pilotes, on va disposer d'une équipe que ce soit les développeurs ou les business analysts d'une équipe qui a déjà été euh, éprouvée et qui va rentrer dans un cycle euh, plus industriel et plus professionnel de déploiement et de production en fait d'automatisation. Euh, par quoi ça va passer bah, Ça va passer par des ateliers de travail dédiés, qui soient fonctionnels ou techniques, euh, Alors sur deux niveaux, au niveau de l'automatisation elle-même, avec euh, les clients, mais aussi au niveau du centre de service, de l'offre, euh, du centre d'excellence, pour euh, travailler ensemble à la gouvernance et à comment euh, se passent euh, ces projets d'automatisation au niveau de l'entreprise. Ça va passer du coup par des instances de décision, puisque si on a une gouvernance et un contrôle centralisé euh, du déploiement de l'automatisation, ça va passer par des instances de décision. C'est là où on va présenter euh, tous les business case, c'est là où on va présenter les différents outils et les différents process qu'on a mis en place au sein de la RPA pour gérer ces projets. Et, euh, et du coup, bah, ça va passer par de la PMO et de la suivi de phases de, de, de, phase de projets classiques toujours sur deux niveaux, au niveau des automatisations, donc les différents projets individuels d'automatisation, et enfin au niveau euh, central pour l'entreprise de gestion des projets RPA pour contrôler l'investissement que l'entreprise fait dans cette, dans cette nouvelle technologie. Euh, les livrables, ça va être des dossiers complets en fait, de cadrage fonctionnel et technique pour chacune des automatisations. Ça va être les robots eux-mêmes, puisque les équipes de développement vont déployer et livrer chez les clients, que ce soit sur leur poste ou sur des serveurs dédiés. Eh bien, les automatisations, ça va être des documents de spécification technique et fonctionnelle, des procès-verbaux de recette. Enfin, on va retrouver tous les livrables, légèrement modifiés, mais tous les livrables classiques des projets, euh, des projets informatiques. Et enfin, très important, sur ces premiers pilotes, on va retrouver euh, les retours d'expérience euh, qui vont servir d'outils de communication euh, par la suite. Donc là, on est sur la phase euh, d'engagement. Et du coup, la, la, la question qu'on se pose qu'on se pose ensuite, et je vais laisser la parole à Jihad pour cette partie, c'est euh, quelles sont les stratégies qu'on peut, qu peut mettre en place, ou en tout cas, quelles sont les méthodes et les outils qu'on peut, qu peut proposer, nous, chez Talent Consulting, pour aller euh, récupérer ces idées d'automatisation et pour venir embarquer, comme on l'avait dit dans, dans le titre de cette présentation, pour venir embarquer euh, les métiers sur cette nouvelle offre euh, RPA. Exactement. Donc là, dans cette partie, on va voir concrètement comment vous pouvez euh, embarquer vos, vos métiers, et aussi voir quelles sont les démarches que nous avons définies et que nous utilisons nos talents chez nos clients euh, pour le faire. Donc nous avons classifié nos, nos différentes démarches euh, pour identifier les opportunités RPA selon deux axes. Donc d'un côté, euh, le temps, est-ce que c'est une démarche court, moyen ou long terme Et euh, le deuxième axe, c'est à quel niveau la démarche peut être mise en place, est-ce qu'au niveau des business lines ou euh, plutôt du centre d'excellence euh, RPA donc, cette matrice, c'est pour vous donner une vue globale, on va dire, des différentes démarches où, et où elles se positionnent. Mais on va zoomer par la suite euh, sur quelques démarches pour voir plus en détail euh, le contenu et, et qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour, euh, pour les mettre en place. Euh, donc, au niveau du business lines, nous retrouvons les, démarches, euh, enfin, les demandes pardon, spontanées. Donc, il en a parlé à Alexander euh, tout à l'heure, qui peuvent remonter euh, alors, soit via des formulaires euh, soit via des, des, des emails, des formulaires en ligne ou des fiches éventuellement euh, qu'on qu peut communiquer aux métiers pour, euh, et qui peuvent remplir pour remonter leurs différents euh, besoins, donc suite aux séances de sensibilisation euh, qu'on qu leur fait. On peut aussi avoir des objectifs imposés euh, lors des entretiens annuels ou mi-annuels, donc là on est plus sur une démarche euh, sur du long terme. Côté centre d'excellence, euh, nous des retrouvons... objectifs au niveau des, des, des objectifs au niveau des directions métiers. C'est-à-dire va dire, telle direction métier, vous avez tant d'objectifs sur euh, des gains de rentabilité avec euh, la RPA ou autre d'ailleurs. Mais euh, du mmh. coup, s'ils ont des, des gains d'efficacité de, euh, opérationnelle, euh, ça peut passer par de la RPA et du coup, la RPA va être utilisée comme un outil pour atteindre ces objectifs. Exactement. Et donc, je disais côté centre d'excellence, on retrouve donc les séminaires d'idéation, et on en a parlé à Alexandre, mais également les interviews ou les ateliers euh, qui consistent à accompagner les métiers pour faire émerger des cas d'usage RPA, donc en partant en général de leurs pain points, de leurs points de douleur, des dysfonctionnements qu'ils peuvent avoir euh, sur leur processus. Et puis en notre démarche, nous retrouvons euh, l'audit des processus, donc, qui consiste à identifier les raisons de baisse de performance, les pistes d'optimisation et voir surtout si la RPA fait partie euh, de ces pistes et est-ce que la RPA surtout est la bonne solution euh, à garder. Donc, comme on disait, l'objectif, ce n'est ne pas, pas d'automatiser en fait tous les processus, d'avoir un large parc de robots, mais euh, plutôt euh, d'utiliser la RPA quand il, euh, quand il faut. Et puis, une dernière euh, démarche, on va dire une dernière. Euh, façon de faire pour faciliter la remontée des opportunités RPA, c'est de nommer des ambassadeurs, ce qu'on appelle nous des ambassadeurs RPA au niveau de chaque direction de métier. Donc ces ambassadeurs, ils sont sensibilisés et formés euh, à la RPA et donc ils ont pour rôle de faire le lien entre leur direction métier et le centre d'excellence. Donc, ils ont le rôle de, de parler, de communiquer sur la RPA, en fait, au sein de leur direction métier, euh, d'accompagner les différents opérationnels pour identifier les processus qui peuvent être éligibles à l'autorisation, et donc, bien sûr, faire le lien avec euh, le centre d'excellence. Euh, du coup, on va commencer par faire un zoom sur les séminaires d'idéation, et, euh, et donc, voir comment euh, ça fonctionne, et quelles sont les étapes euh, de ces séminaires. En fait, l'objectif d'un séminaire dédié à 100, il est double. Euh, d'un côté, c'est pour sensibiliser à la RPA, ses enjeux, sensibiliser également à ses bénéfices, et de l'autre côté, euh, faire émerger des cas d'usage, donc on anime des ateliers d'idéation, et surtout en embarquant en fait, le, les métiers euh, dès le départ. Donc, ce, le séminaire, ça nécessite un premier travail en amont, euh, donc afin d'analyser les points de douleur, les dysfonctionnements, euh, des différents processus pour ensuite les transformer en besoin et euh, en cas d'usage euh, lors du premier séminaire qui peut embarquer des directeurs et des opérationnels. Suite à ça, un travail de faisabilité et de priorisation euh, sont nécessaires afin de définir l'éligibilité euh, des différents cas d'usage identifiés, la complexité de mise en œuvre, la pertinence et également le, le ROI, le retour sur, euh, sur investissement. Donc, euh, ce qui va permettre d'obtenir euh, ou de faire plutôt une priorisation donc en se basant euh, sur les matrices de faisabilité et de complexité qui vont être euh, définies. Euh, suite à ça, un deuxième séminaire euh, est organisé donc afin de valider euh, la trajectoire RPA par la direction euh, générale donc en leur présentant euh, les différents cas d'usage identifiés, le retour sur investissement, les gains qui peuvent être euh, obtenus avec la RPA et également la complexité de, de la mise en œuvre et puis lancer par la suite euh, les premiers robots, la mise en œuvre des premiers robots. Euh, en fait, les séminaires d'idéation ont l'avantage de permettre une identification rapide euh, des différents cas d'usage RPA et donc lancer rapidement la mise en place des premiers robots. Il permet également d'embarquer les métiers, donc comme je disais, dès le début dans la démarche et surtout embarquer des métiers différents euh, en même temps et, et dans la même démarche, donc ce qui va leur permettre d'échanger entre eux et aussi de mutualiser les synergies parce que parfois on peut avoir deux métiers qui ont la même problématique ou le même besoin euh, qui utilisent le même processus ou qui ont des parties de processus euh, euh, communes. Et, et donc, c'est important, le fait de pouvoir les, les, les faire parler, on va dire, entre eux, ça permet d'optimiser euh, les robots euh, à mettre en place euh, par la suite. Euh, donc on peut passer pour la suite donc, sur euh, la deuxième démarche, qui est les interviews. Euh, donc, la démarche autour des, des interviews, elle a le même objectif euh, que les séminaires d'IDA 100. Euh, la différence, c'est qu'elle va concerner une direction ou un métier euh, en particulier. Donc, euh, ça passe par l'organisation d'un atelier. Alors, en général, c'est un double atelier, donc un atelier fonctionnel et un atelier technique, euh, qui, euh, avec les process owners donc pour diagnostiquer les processus voir s'ils sont éligibles à l'automatisation donc pour cette étude d'éligibilité on va d'abord euh, on va d'abord euh, vérifier on va dire les critères euh, fonctionnels, donc tout ce qui concerne les, le processus mais également les critères techniques, tout ce qui concerne par exemple les applications ou l'environnement euh, du processus et, et donc voir euh, et définir comment les optimiser en, en utilisant la RPA ou encore la Smart Automation. Donc le travail sur la priorisation qui est fait lors des séminaires donc est le même également euh, pour, euh, pour les interviews. Donc ça passe par la définition des matrices d'éligibilité et de complexité, le calcul euh, du ROI également. Et donc ce travail va permettre de définir des fiches d'opportunités au niveau de la direction euh, pour chaque processus et donc le plan d'action et le planning de la mise euh, en œuvre en fait, euh, de, de, des premiers robots identifiés et, euh, pour valider, on va dire, euh, les gains liés à la RPA et par la suite en développer euh, d'autres. Euh, je vais passer la main à Alexandre du coup pour vous parler euh, de deux autres démarches. Donc, euh, la première sur les demandes spontanées, donc qui passent par le, le formulaire et vont montrer un exemple de fiche et euh, également euh, de parler de l'audit de processus. Donc la, la demande spontanée, ça va intervenir en fait dans la deuxième étape euh, de, notre, de notre embarquement des métiers et, euh, et du coup bah, ça va être des formulaires. Alors ça peut prendre la, la, la forme de, de formulaires pré-cadrés, mais ça peut aussi prendre la forme euh, de mails déjà euh, pré-écrits dans lequel on va le, le, le métier va être en capacité de faire sa demande lui-même et du coup, euh, euh, de, de renseigner différentes informations qui vont permettre déjà de précadrer et de qualifier l'éligibilité du processus à l'automatisation euh, plus c'est diffusé largement et plus c'est euh, facile d'accès euh, au métier, plus on a de chances euh, d'en récupérer. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a mis en place ce processus euh, de forme de, de demande spontanée, on met à disposition des équipes des moyens de euh, faire remonter leurs besoins. Donc, on, on, ça part euh, ça part des, des métiers vers le centre de service et c'est une forme d'approvisionnement qui permet au centre de service de pas mettre trop d'efforts et d'être euh, et d'être receveur de, de, de nouvelles demandes. Alors, vous a mis ici un exemple de, de, de formulaires, mais on peut imaginer des formulaires beaucoup plus simples. Ce qui fonctionne bien chez nos clients, qu'on a mis en place, on peut aussi imaginer des SharePoint. Bon, ça veut dire c'est des sites qui font double office, qui vont présenter un peu la RPA, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, qui vont présenter le fonctionnement de la RPA au sein de, de l'entreprise, comment elle s'organise, quelle est sa gouvernance, et qui, à côté, vont... Euh, vont mettre un lien pour pouvoir proposer une idée d'automatisation. Et du coup, on a un formulaire dynamique qui est disponible en ligne et qui est euh, très facile à rentrer euh, pour les métiers. Il faut noter aussi euh, qu'il est utilisé chez nos clients un outil qui s'appelle euh, Automation Hub chez euh, UiPath, qui est en fait euh, une plateforme de centralisation des idées d'automatisation. Et euh, c'est un site web, et du coup, dans ce site web, on va retrouver pareillement un, une petite, un petit bouton qui va, qui va, qui va permettre au, à chaque métier qui visite la plateforme euh, de proposer une idée d'automatisation avec un formulaire dynamique qui explique un peu les tenants et aboutissants et qui euh, demande quelques renseignements sur le, sur le processus pour pouvoir démarrer la qualification euh, au sein du centre au sein du centre de service. Euh, donc ça c'est pour euh, pour les demandes spontanées et enfin on a l'audit de processus et là on s'intègre dans le cadre comme on l'a dit dans les entreprises des euh, excellences opérationnelles euh, du, du, de l'efficacité des processus de l'efficacité des équipes euh, on va avoir aussi des, des, des, des directions dédiées à l'audit euh, des métiers et donc s'intégrer avec ces équipes L'idée, c'est de s'intégrer avec ces équipes pour pouvoir apporter dans la mallette de la personne qui va faire l'audit un outil qui s'appelle l'ARPA et qui va permettre de compléter en fait sa mallette d'outils. Et donc, les outils qui vont être utilisés en général, les méthodologies qui vont être utilisées, on va retrouver les projets Link, les projets Greenbelt, Kaizen, etc. C'est tout, tout les connaît, cinema, tous les projets qu'on connaît, l'InSync Sigma, toutes les méthodologies qu'on connaît qui permettent de faire de l'optimisation de processus. Nous, ce qu'on ce qu préconise, c'est qu'à l'intérieur de ces outils d'amélioration de processus, euh, intégrer euh, une fonctionnalité RPA. Et donc, il est important que ces équipes qui s'occupent de l'audit au sein des, des clients et des métiers puissent connaître les tenants et aboutissants de la RPA pour pouvoir le proposer dans le cadre d'amélioration de processus. Et c'est là où on va retrouver les, les, euh, les, les implémentations de la RPA les plus efficaces parce qu'en fait, on s'inscrit dans le cadre d'un processus qui a été optimisé et du, du coup, qui est pérenne, qui ne va pas être amené à bouger euh, dans, les six, dans les six prochains mois ou euh, dans l'année. On est sur un processus qui est stable, qui est partagé par tout le monde puisqu'on vient de faire un audit dessus. Et du coup, on a bah, une brique à l'intérieur de ce processus, un large processus, on a une brique qui va être prise en charge pas un robot et donc du coup on a en intervenant on a des collaborateurs classiques mais on va avoir aussi des collaborateurs digitaux qui vont pouvoir participer à l'élaboration de de ce processus c'est vraiment une, une un mariage qu'on qu pousse fort dans, chez, chez nos métiers chez nos clients pardon euh, parce que c'est celui qui permet le plus d'efficacité dans la mise en place euh, de l'ARPAI, de l'automatisation en sein des directions métier. Euh, C'en est fini pour, euh, pour cette présentation. Je crois qu'on a un peu dépassé euh, sur le niveau du temps. Si vous avez des questions, vous n'avez pas eu l'occasion de mettre dans le chat parce que vous, était, vous étiez passionné parce qu'on était en train de dire, il n'y a pas de souci. Si on à pas répondu, vous pouvez toujours les poser à l'oral. Je ne sais pas s'il y a possibilité euh, d'ouvrir les micros pour que les gens euh, puissent parler. mais En tout cas, on vous remercie de nous avoir euh, suivis et écoutés euh, durant cette matinée euh de, de démarrage de la semaine de l'automatisation. Euh, demain, vous aurez la chance d'écouter Pierre Legrand, qui est manager au sein de l'entité de Lille et qui travaille sur énormément de projets d'automatisation, qui travaille avec nous d'ailleurs. Euh, C'est un plaisir de tous les jours, donc je vous invite à vous connecter demain pour pouvoir écouter la douce voix de Pierre. Et il vous parlera de l'automatisation des communications entrantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et intervenir. Euh, je crois qu'Olivia a aussi euh, mis en place un... un un questionnaire sur votre différent, un, un sondage pardon, sur votre niveau de maturité, est-ce que vous étiez plutôt dans la phase de démystification, de sensibilisation ou d'engagement suite à la présentation qu'on a fait? Donc on vous invite à y répondre. Et bien sûr, si, si vous voulez nous contacter pour des projets d'automatisation, c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, chez vous et que vous voulez le mettre en place, euh, bah, vous pouvez nous contacter euh, directement euh, sur le site de talent sur, le site de, sur LinkedIn, euh, on a aussi euh, nos profils euh, qui sont à jour. Vous pouvez contacter Olivia, vous pouvez nous contacter via AppStorm, enfin, vous avez différentes options, n'hésitez pas. Merci à tous pour votre, euh, bah, votre intérêt à cette première présentation et à la semaine de la Smart Automation. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Euh, du coup Olivia, Olivia c'est notre chef. Hein, ce Qu'est-ce <rire> Qu qui se passe? Est-ce que euh, on... On ferme? Est bon. le... pas, de pas de questions pour répondre. à, ah, si, si, il y a une question qui arrive. On va attendre une minute, une minute, D'accord. En tout cas, le sondage est ouvert, comme Alexander il l'a dit justement. Donc sur le second onglet, vous avez juste à cliquer dessus et à répondre. Donc après, en termes de résultats, on a, on a, on a voilà, ça commence à, à arriver. Donc on a de la sensibilisation. va ouvrir les micros. Alors non, c'est que par chat. Ah. D'accord. Alors là, j'ai Prosper qui demande bonjour. Comment terminer le ROI des projets automatisables alors le ROI peut être déterminé de, de différentes façons. On a des, des, de, la, de la façon la plus classique, c'est-à-dire par des gains, euh, des gains de temps réalisés rapportés à un coût, euh, à, un coût à un coût de à un coût de, euh, de collaborateur en fait. Donc, soit on prend un coût générique qui est fourni par le contrôle de gestion au niveau, euh, au niveau de, de, de l'entreprise en général, si on ne veut pas cibler une direction en particulier. Soit on prend un coût par direction ou sur l'équipe en spécifique, et donc sur le gain de temps que va gagner euh, ce collaborateur ou le nombre de collaborateurs. Dans une équipe particulière, on va pouvoir déterminer un, un retour sur investissement. C'est un retour d'investissement qui se fait dans le temps vis-à-vis -vis du build de la solution, de la construction de la solution et ensuite de sa maintenance, puisqu'il va y avoir des frais de licence. Et ça, c'est à voir avec les entreprises si elles veulent que chaque direction métier porte ses coûts de licence ou alors qu'elle soit portée par la DSI ou par une direction des organisations et de l'efficacité opérationnelle. Donc ça, c'est une première manière de calculer le retour sur investissement. Mais après, comme on l'a dit, on a des retours sur investissement qui vont pas être forcément quantifiables euh, en termes d'argent, mais qui vont permettre, par exemple, une plus grande flexibilité des équipes, une plus grande facilité euh, à obtenir des résultats euh, voulus pour un time to market ou pour une efficacité au niveau du client. Euh, parfois, ça va nous donner de la réactivité à des moments précis qui sont clés euh, pour... Euh, les collaborateurs euh, parfois ça va permettre d'augmenter la qualité on a aussi des automatisations qui ont été mis par exemple en, en doublon pour faire contrôle de sécurité et donc là en termes de ROI financier bah, on n'a pas de ROI financier on a des obligations qui sont, qui sont sur le client et donc ils vont utiliser des robots pour aller vérifier des documents par exemple et pouvoir doubler ces contrôles de sécurité, donc là effectivement le ROI il est à construire en fonction de différentes directions métiers et il n'est pas forcément financier, c'est quelque chose qu'on pousse du coup pour qu'on puisse sortir de cette logique de bah, si mon robot ne rapporte pas tant de TP ça vaut pas le coup de l'installer, il y a parfois des, des critères autres que, que les finances brutes que, que va pouvoir apporter l'autorisation je ne sais pas si Jiane voulait rajouter quelque chose. Non, c'est exactement ça. Tu as, as tout dit. Donc, euh, ça reprend un peu ce qu'on a présenté au début, en fait, sur les gains que peut apporter la RPA. Donc, euh, au-delà du gain de temps, en fait, ça peut être de la qualité, ça peut être aussi euh, la flexibilité. Euh, donc, comme je disais au début, ça permet de, de s'adapter au pics, aux creux de charge. Euh, donc, voilà. Et donc, c'est aussi, ce sont des gardes de, et le ROI, il est défini en fait en fonction du contexte de chaque direction, euh, de chaque direction métier. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Enfin, moi, de mon côté, je n'arrive pas à voir les, les questions dans le chat. C'est Olivia qui contrôle tout. Ah. <rire> bah, là, avec, bah, en tout cas, il vous a dit merci, c'est très clair. Voilà, pas d'autres questions. Et bon. tu une vision peut-être sur le sondage, juste pour avoir une, une oui. idée des pourcentages, s'il te plaît Alors, euh, on a donc euh, 50% en sensibilisation, 25% en démystification et 25% en engagement, 25%. Donc là, c'est plus de la sensibilisation qui est, qui est, en tout cas, qui a plus, qui a en, qui a plus de bottes. Voilà. Donc il n'y a pas d'autres questions. Donc euh, le, en tout cas, ce, cet événement sera en replay juste après la, la fin de cette session. Et comme Alexander et vous l'a dit, euh, donc n'hésitez pas à nous contacter euh, donc, via les liens que je vous ai transmis là, dans le dans le chat, donc pour pouvoir contacter directement euh, euh, le service RPA Smart Automation et euh, ou moi directement. Et on pourra euh, en tout cas, transmettre vos messages à l'équipe. Est-ce que c'est bon pour vous, Alexander? giade dernier mot de la fin bah, Super, oui. Super. Bah, merci à tous, en tout cas. Merci à tous et on vous retrouve demain et dans d'autres jours de la semaine pour, pour cette semaine d'automatisation chez Talon. C'est ça. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Ah oui, il faut fermer directement la